Chers traders et investisseurs, mardi 29 octobre, bonjour. Alors ce matin, les marchés consolident, ce qui est sain, ils perdent un peu moins de 0,5% en moyenne. Nous restons du même avis que celui des jours précédents et gardons nos objectifs sur le DAX, sauf nouvelles, mauvaises nouvelles inconnues pour le moment. D'autre part, nous voulons souligner le fait qui est important que d'expérience, et la nôtre est très longue sur les marchés, lorsque les indices majeurs tels que les indices américains battent des records comme ils l'ont fait hier, ce n'est quasiment jamais pour refluer aussitôt. Gardez bien ça en mémoire. Donc, Patientons. Dans ce marché, ce matin, nous avons réalisé deux trades gagnants sur deux accompagnés d'une médaille et un trade stoppé à son prix d'entrée. Nous espérons un après-midi un petit peu plus animé. De toute façon, nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une bonne journée et à demain.